Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Alors aujourd'hui, nous recevons encore le frère Jonathan qui va nous raconter la suite de son témoignage, vraiment un témoignage bouleversant, un témoignage inédit vraiment, où je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dedans. En tout cas, c'est le troisième épisode, Jonathan, je vais te laisser justement te représenter pour ceux qui mmh, ne te connaissent pas oui. encore. Alors moi, c'est Jonathan, j'ai 29 ans, je suis membre de la CER Paris depuis à peu près 5 mois. Euh, je viens raconter ce que le Seigneur a fait vraiment d'incroyable dans ma vie. Ok, très bien, gloire à Dieu. En tout cas, j'espère que vous avez regardé euh, les, les épisodes précédents parce que sinon vous n'allez vraiment pas tout comprendre. Et je vais te laisser faire un bref résumé des deux épisodes, de, des deux épisodes précédents. Alors pour résumer, euh, j'ai commencé par être, avoir des attouchements, donc la perversion, donc le trafic de drogue, tout ça qui est envenimé, qui a grandi au fil des années, que j'ai pu grandir aussi moi-même. Je suis passé de la rue, des foyers de 115, de chez mon père. J'ai déménagé entre temps. Il y a eu beaucoup de soucis. J'ai décidé, après, de retourner sur Paris, chez ma mère. J'ai J'épargne des détails, beaucoup de détails pour vraiment raccourcir le sujet. Et jusqu'à un jour. Jusqu'à un jour. Jusqu'à un jour. raconte on continue et raconte-nous du coup, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que. À ce moment-là, euh, moi et donc la mère de ma fille, on est toujours ensemble. On, on décide donc de reprendre, un, de repartir sur une nouvelle base, partir, de reprendre un appartement. Et, euh, Ça c'était après que tu avais découvert qu'elle se trompait, etc. Exactement. Tu as découvert de recommencer. Voilà, euh... J'ai pris conscience qu'on voilà, peut pardonner, mm -hmm. et qu on peut, voilà, mais pas dans le même sens que je pensais. Mm -hmm. Et du coup, euh, donc, euh, on recommence sur de nouvelles bases on prend un appartement, on commence à vivre, à, re à revivre ensemble, à se redécouvrir mmh. et euh, le truc qui fait que... un jour elle me demande eh, pourquoi tu ne me présentes pas tes amis et lui dis :« si tu présentes mes amis, tu partiras pour eux, en fait tu partiras avec eux que de rester avec moi mmh. et elle me dit non jamais de la vie, c'est fini ces choses, tout ça et ces choses n'ont pas loupé T'étais vraiment amoureux J'étais vraiment amoureux je l'ai vraiment aimé euh... sinon je n'aurais pas fait d'enfant avec elle hein. Mmh. Je pense qu'on ne fait pas un enfant par envie, souvent on fait par amour de la personne parce qu'on veut construire une base solide, un foyer avec cette personne. Je pense que c'est plus sur, ce, sur cette base qu'on en fait on, on, on se situe. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, quand elle m'a dit de, de, de lui présenter mes amis, j'ai pas voulu, mais il fallait qu'elle ait une vie sociale. Donc elle me disait mais ça se trouve, eux, ils auront des copines, ça. Et en ah, fait, ce que je ouais. ne pensais pas, c'est qu'elle partirait avec l'un d'eux. Elle, elle est partie avec l'un Et un... ce qui s'est passé est arrivé. Et elle est partie avec l'un un, d'eux, mais on vivait toujours ensemble. Et moi, je ne m'en rendais pas compte en fait. Tu n'étais pas au courant qu'elle t'a retrompé encore Voilà, qu'elle me trompait. Et, en fait, et là, c'était vraiment avec mon meilleur ami. Waouh Et j'avais plusieurs, enfin, plusieurs meilleurs amis, mais j'avais vraiment une, un, un groupe de personnes qui étaient vraiment fidèles. À, mes, à ce que je voulais faire, à ce que je voulais reconstruire et tout ça. Et un jour, il y a une personne que, que j'estime beaucoup encore à et il me dit, frère, elle te trompe, Elle fait n'importe quoi avec toi. Et je lui dis non, à même, et j'étais obscurci en fait. Tu ne voyais pas en fait. Et je ne voyais pas du tout. Et jusqu'à un jour, euh, c'était un jour d'été, je ne me rappelle plus trop quelle date. Et euh, on s'embrouille, et elle me dit, de toute façon, je vais appeler cette personne. Parce qu'on s'embrouillait. Je lui dis, pourquoi tu vas l'appeler Qu'est-ce qu'elle a à voir Parce mm -hmm. que voilà. Et elle me dévoile un peu. Et en fait, j'ai eu un coup de sang. J'ai pris un couteau. Et j'ai voulu la tuer. Parce que pour moi, c'était trop. C'était mm -hmm. la goutte d'eau qui fait déborder ouais. le vase. Et j'ai eu un mauvais réflexe. Parce que j'ai mis des coups de couteau dans les murs et tout ça. Mm -hmm. Et j'ai... Parce que je, ma conscience me disait non faut pas faire ça, c'est mal mm -hmm. et je voulais pas aller pour meurtre en mm -hmm, fait. Mm -hmm. Et du coup ce que j'ai fait, j'ai eu un réflexe, je sais pas si c'est humain, mais j'ai appelé les pompiers et je, je leur ai dit venez vite, il va y avoir un meurtre. Mm -hmm. Et ils sont venus, ils ont vu que j'ai vraiment serré, ce qu'on peut dire, ouais. et ils m'ont ligoté, et m'ont emmené en maison psychiatrique. D'accord. Donc je suis parti en psychiatrie à cause de ça. Donc, ils croyaient que j'étais fou. Que je... Alors, j'étais tellement. En fait, j'étais je... en totale dépression. D'accord. Et euh... Donc je sors de psychiatrie. Euh... Ça fait combien de temps là-bas Je restais deux mois. D'accord. Donc, pour moi, c'était les deux mois les plus longs de ma vie. D'accord. Euh... C'est comment d'ailleurs là-bas C'est pas agréable. Hum. Parce que on, on s... quand on voit les personnes qui sont vraiment atteintes de problèmes mentaux hum. et qu'ils ont besoin de Dieu, alors que nous, on est normal, on... Ouais. enfin eux ils savaient pas, voilà pour, toi, mais pour eux tu étais pour, vraiment on reprend, fou, mais on toi à tu... base de, de là. On, ouais. voilà. euh, et les gens crient vraiment là-bas Il y en a qui crient vraiment, il y en a qui sont enfermés avec des camisoles vraiment, il y en a vraiment qui sont comme ça. Moi je me suis retrouvé dans une chambre, euh, voilà, avec un lit, euh, oui. euh, je suis libre, oui. tout ça, hein. mais le soir on a du mal à s'endormir, parce oh. qu'on entend des gens crier, crier au secours, ah ouais. euh, et c'est vraiment oh. horrible. Du coup je suis resté deux mois, j'ai pris des cachets, ce qu'on appelle du Xanax et de l'Antarax, donc c'est des cachets, dans des antidépresseurs. Et euh, du coup, bah, je suis sorti au bout de deux mois. J'ai pu revoir ma fille qui était née à ce moment-là. D'accord. Euh... Elle était née pendant que tu étais en hôpital psychiatrique. Non, non, elle était bien avant. Non, oui, d'accord. Oui. Euh, donc euh, j'ai pu revoir ma fille après deux mois. Donc ça fait deux mois que je l'ai pas vue. Donc pour moi, mm -hmm. c'était vraiment un vide que j'avais ouais. besoin. j'avais mm -hmm. besoin vraiment de voir ma fille. Donc du coup, euh, elle et moi, c'était fini. D'accord. J'ai dit non. On se plus ensemble. Si tu veux rester avec lui, voilà, reste avec lui. Et lui, je lui parlais entre guillemets. Il me dit, est-ce que t'es avec elle Il me dit, non, jamais de la vie. Il me mentait en pleine tête, mais mmh. voilà, c'est pas grave. Ouais. Et mais il y avait comme une envie de, de lui faire du mal en fait, mmh. de lui faire vraiment du mal et. Je bon, voulais te venger. Ouais, je voulais me venger, mais bon, à quoi ça sert en fait D'un moment, je commençais à prendre le dessus sur mes, le dessus sur mes émotions, me disant, on sait pas à quoi ça sert en fait. Je vais me vengeais pour quoi faire le, le mal est fait maintenant en fait. C'est sur le moment qu'il fallait le faire pas après. Et du coup, bah, ma mère a, a se sépare aussi de mon beau-père. Ah ouais. Après 15 ans de mariage. Ah ouais. Moi, j'étais resté euh, à peu près deux ans avec euh, la mère de ma fille. C'était le même qui l'avait poussé là dans le garage. Oui, c'était le même. D'accord. Ils étaient restés quand même hein, ils restés à, à se reformer et tout ça. D'accord. Et euh, du coup, ma mère a se sépare au bout de 15 ans. Ça l'a l'améantit. Donc moi, j'étais le seul à pouvoir l'aider, à la supporter. Donc j'arrêtais vraiment mes bêtises. Mmh. T'as été là pour ta maman J'ai été là à ce moment-là. es reparti euh... chez elle Oui, je suis reparti chez elle. Donc, du coup, elle déménage d'où elle était, elle retourne dans le centre-ville de Malesherbes. Et là, bon, bah moi je travaille pas toujours. Je recommence un peu mes business. Tu recommences Bah, je lui fais pas de mal. dire que je recommence juste pour l'aider et, et, et, et être pas un poids pour elle en fait. Okay. Parce que je gagnais pas d'argent, ouais. je n'allais pas travailler. Ouais donc Je ne voulais pas être un poids pour elle, je voulais juste... Je voulais participer aussi financièrement. Voilà, financièrement, s'il euh, y a quelque chose à payer, mm -hmm. pas les factures, mais au moins les courses et ouais. tout comme ça. Et du coup, euh, je sens un, un, comme un vide, en fait. Mais je ne sentais pas que c'était le vide de Dieu, je sentais ouais. un, un vide, j'ai besoin d'affection. Et je me mets à me connecter sur un réseau social, donc mm -hmm. euh, un site de rencontre. Mm -hmm. À l'époque, ça s'appelait Netlog. Okay. Je ne sais pas si y en a qui connaissent <rire> ce, ce site, mais à l'ancienne, c'était vraiment... Euh... Des bandits là-dessus, c'est ah ouais. ah ouais. Je... Ouais, vraiment des bandits. Et je rencontre une fille qui s'appelle, qui est devenue maintenant ma compagne. Je rencontre une fille. Euh, au départ, pour moi, c'était pas vraiment une aventure que je voulais. Enfin, je voulais juste une aventure. Je voulais pas. Voilà, je voulais juste me raccrocher à quelqu'un sans plus ni moins en fait, mais juste de l'affection je voulais. Mais au fil des mois en fait, on apprend à connaître la personne et, et on il, y a a... Les, il y a les relations il y a une se relation se, qui se, se créent. Crée. Et c'est pas pour rien que je suis, ça fait 7 ans que je suis avec elle, à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, euh, bah, on décide de se mettre ensemble. Donc on a un appartement maintenant ensemble. D'accord. Euh, pendant toutes ces années, je n'entends pas parler de Dieu. Jusqu'au jour, on arrive en juillet 2018. Je commençais toujours à fumer de la drogue, je fumais toujours de la drogue, je vendais toujours. Et je travaillais toujours pas non plus. Mmh. Et euh, je sens comme des pincements partout là. Et comme si on allait faire un AVC ou je sais pas comment on appelle ça. Mmh. et je niveau un... du cœur Ouais, je chantais vraiment, j'allais mourir en fait. qui ouais. se passe Et c'était en plein été de la canicule de 2018. Ouais. Ah, et, et je me sens partir en fait. Et je me dis, waouh, c'est quel genre de sensation en fait il y avait un, un ventilateur et je me mets par terre, ventilateur pour avoir de l'air. Ouais. Et je me sens que ça me fait rien en fait. Je vais dans les toilettes, j'ai envie de vomir. Qu'est-ce qui se passe qu Je me couche dans mon lit et je repense à ce que mon père disait, à tout ce qu'on me disait. Ah, Jésus, wow. Jésus. Et je dis, si wow. t'es vraiment... voilà, Je ne donne pas ma vie à Dieu à ce moment-là, mais je dis vraiment... Tu à le challenger, ouais, à le mettre au défi, à le questionner. Soigne-moi, je ne veux plus de ça, en fait. Je ne veux plus toucher à la drogue, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus faire ça. Et, et ce qui arriva, arriva en fait. Donc je vais voir des médecins pour me rassurer, non monsieur, vous allez très bien, vous êtes en bonne santé. Euh, C'était Dieu vous, qui est en train de commencer à faire son voilà. travail en fond. Vous mangez un peu trop gras, certes, ouais. voilà, mais monsieur voudrait faire du sport. <rire> mais euh, vous êtes en bonne santé, je fais même des prises de sang pour voir si j'ai pas de problème bah de ouais, sang, ouais, cardiaque, ouais, rien. Okay. Aucun problème. Je me dis, waouh. Donc là, c'est pas un hasard. Mmh. Parce que le hasard pour moi n'existe pas. Mmh. Le, le hasard, c'est la forme de Dieu en incognito, mmh, mmh, ce qu'on pourrait mmh. dire. Mmh. Yeah, yeah. J'aime bien ce, ce poignard. De... Et, et, euh... et je trouve une formation, donc euh, j'abandonne la drogue, je ne fume plus de drogue. Oh. Euh, pendant huit mois, je ne vais plus fumer. Et donc je trouve une formation, pendant huit mois, je fais une formation. Mais pendant les huit mois, je cherche une église. Ah. Donc, euh, je cherche une église. Comme ça, c'était venu. Comme ça. Et... Wow. et je me dis, bon. Et mon père me dit, ouais, il y a une fille qui est, qui est ici en vacances, euh, viens chez nous. Donc je repars chez mon père en vacances. Euh, mon père me dit Ouais, voilà, cette fille elle, elle me la présente. Elle me dit Bah, moi, je suis dans une église à télégraphe euh, sur Paris. Et je suis bah, ok, bah pourquoi pas Je vais y aller. Je remonte sur Paris. Elle me donne l'adresse. Je vais à cette adresse. Uh -huh. J'y vais avec ma compagne. Uh -huh. euh, elle qui n'est pas du tout, enfin, pas, relive, pas en ouais. Dieu, elle, elle, elle. ne croit pas en Dieu du tout. Voilà, uh -huh. euh, elle vient quand même avec moi pour me encourager, voilà. t'accompagner. Ouais. Et j'y vais une fois, deux fois, et oui, la troisième fois. Je, je sens que c'est pas normal en fait qui se passe, il y a un truc qui est pas normal et le pasteur enfin, il me parle, on parle et il veut que je témoigne un peu de ma vie et je lui raconte un peu des choses que j'ai fait et tout d'un coup l'entité revient, oh. elle reprend surface elle me dit, non, vous pas. Il, il ne l'aurez pas. Il ne peut pas en fait venir à Christ. Il ne peut pas, il est à moi. Je le prends en possession. Et là, ils m'ont imposé les mains. Ils, ont, ils ont fait libre, Ils, ont, ils, chassé le ils démon. ont chassé le démon. J'ai vraiment été délivré à ce moment-là. Wow. Et euh, ils m'ont donné une Bible. Donc euh, la Bible, je l'ai depuis 2015. Mais mm -hmm. ils m'ont redonné une autre. que 2015, je jamais lu. Mm -hmm. <rire> j'ai jamais lu, jamais ouvert. Et euh, il me donne une nouvelle Bible, donc je laisse celle-là, donc je la donne à ma compagne. Je lui dis tiens, moi je vais lire celle que j'avais déjà. Okay. Donc je prends cette Bible et je commence à la lire. Wow. Et, et au départ, je commence à la lire. Bon, j'ai pas de révélation en fait. Mm -hmm. Je me dis qu'est-ce qui se passe, nanana. Et euh, j'ai toujours pas fait de prière de repentance. Et je laisse en fait les choses faire. Ouais. Enfin, ouais. Je laisse. Euh, ouais. Je retourne dans le monde. Mm -hmm. En fait, je me dis, mais est-ce que je l'ai fait par égoïsme En fait, est-ce que j'ai dit juste pour que Dieu m'aide à ah ouais, juste parce que j'en avais voilà. besoin à ce moment-là, Et... ça n'allait pas. Et on arrive en... Mars, ou même pas, pas mars, février. 2018 2019. 2019. Et, euh... Et là, je me dis, euh, bon, il bah, faire quelque chose encore. Uh -huh. Et les choses passent. Passent, passent. Et... On arrive en 2020, et là je sens vraiment quelque chose, l'année 2020 change même intérieurement dans mon esprit, enfin voilà ce qu'on peut dire, même dans, mm -hmm. plutôt dans mon cœur, je sens que quelque chose va se passer en fait, mais je ne sais pas Comme quoi. Comme si c'est une nouvelle saison, il y a quelque ouais, chose qui exactement. se passe. Ouais. Exactement, il y a quelque chose qui va se passer, mais je ne sais pas quoi, mm -hmm. et on arrive à la même date de l'année d'avant, donc euh, février, et, et j'entends quelque chose qui me fait, tiens-toi prêt. T'entends une voix comme ça oh. Un témoignage intérieur qui me dit « tiens-toi prêt ». C'est vraiment une voix qui mm -hmm. n'est pas la mienne. Je sens vraiment que ce n'est pas ouais, ma tu voix. Je... Tiens-toi prêt. Je me dis « fabule <rire> ». Tu commences à… <rire> et je retourne un peu dans le monde, donc je recommence un peu à fumer. J'avais arrêté de fumer. Hein. Je recommence à fumer et tout ça. Et, et j'avais pris du poids et je repère tout le poids que j'avais pris, toute la forme que j'avais pris. Et je me rends Non, Seigneur, là, c'est bon. Mm. C'est bon. Je peux pas. Mmh. je peux pas, là, mmh. je peux plus et euh, quelques jours passent, je sors, je revois mes amis on me parle de Dieu mais Dieu n'existe pas t'es euh, retombé dans... je retombe vraiment dans mes travers et là j'ai un électrochoc le soir même je rentre chez moi j'ai un électrochoc c'est à dire je fais à manger il est à peu près 19h il fait encore très beau je regarde le ciel je fais si t'es vraiment Dieu toi qu'on bassine depuis tant d'années avec toi Jésus, si tu l'es vraiment, <rire> si tu es vraiment Dieu, touche-moi. Tu dieu touche-moi. Mmh. Vraiment là, maintenant, touche-moi. Et d'un coup, je tombe. My God. Je sens la ah, chaleur, ça, ça, en même temps d'une fraîcheur, mmh. un amour, une paix m'envahir mmh. et je pleure, mais toutes les larmes de mon corps, wow. oh, je sens l'esprit de Dieu là. Oh euh... moi, c'était t'inquiète pas, je sens l'esprit de Dieu euh, ici, je, wow, oh my god. Je sens vraiment quelque chose qui commence à m'envahir et j'ai fait, waouh c'est quoi ça wow. J'en je, tremble de partout mmh. et je me dis, waouh c'est incroyable. Mmh, mmh. Et deux jours passent, donc je commence à vraiment à retourner dans la Bible. Elle cherchait qui il est en fait. Waouh, mon dieu. C'est une envie, vraiment une envie personnelle, ouais, ça qui me dit, dit soif qui ouais, J'ai une soif de le connaître. Et je connaissais un peu Cospiel et euh, je le suivais un peu sur les réseaux mm -hmm. et je vois que je vois la tête du Respo One. Ah oui, d'accord. Et Il faisait yes, yes, yes. <rire> je suis, mais mais c'est qui cette personne qui dit tout le temps yes? yes. <rire> Je vais sur son Instagram, je clique, et je regarde un peu ses, ses photos, ses vidéos. Je me dis mais qui il est lui Et je vois un truc qui dit euh, rendez-vous pour le Focus on Christ, ah, numéro 2. Oui. Ouais. Et je me dis bon bah, si j'ai l'occasion de voir le, la chose, j'irai le voir. Mm -hmm. Et euh, deux jours après, donc du le coup, jour ouais. du live, je reçois comme on reçoit tous sur Instagram, la notification. notification. Et je suis devant la télé, avec ma compagne. Le live avait déjà commencé depuis longtemps, mais je vois la notification. Je clique dessus. Comme je... ça. Voilà. Ah là là je là là, ces histoires de... Je regarde, je regarde, et au bout d'un moment, je sens quelque chose dans mon cœur, dans mon wow. esprit. Wow. Va dans la chambre. Mmh. Dirige-toi dans le lieu secret. J'y vais. Je n'hésite même pas une seconde. Mmh. J'y vais. Je pose mon téléphone en, grand, en, mmh. en écran. Mmh. Et je suis là, j'écoute, j'écoute. Et je sens un truc qui m'envahit, en fait. Et là, le respawn, il dit, euh, je vais faire la prière de repentance. Pour ceux qui, fait, qui veulent la faire, faites-la aussi. Donc, je la fais. Et à ce moment-là, je suis à genoux. Je prie, Seigneur, voilà, délivre-moi. Je reconnais tous mes péchés, tout mmh. ce que j'ai fait de mauvais. Je, je te remets tout toutes choses ne, sont, ne, sont, ne viennent pas de moi en fait mmh, mmh. Et, et je sens encore dix fois plus d'amour wow, et je pleure encore dix fois plus que j'ai pleuré amen. et il fait le baptême du Saint-Esprit au même moment la prière du parler en langue ouais. je suis bon <rire> je, me suis fait, je crois que je suis pardonné ouais. maintenant je peux maintenant, faire ça aussi ouais. d'un coup Yes, un amen, feu tombe. amen. Je sens un feu partout dans mes bras, dans mon corps parcourir. Wow. Et et le il dit, ne doutez pas de ce que vous allez dire, des mots vont sortir de votre bouche. Et je rabassa carabasanta, Je sens des mots sortir oh, de yes. Et je le comprends et je m'arrête, je m'arrête, je me dis non. C'est ouais, quoi? Ouais, ton intelligence quoi, essaie de bloquer coup, parce qu'elle comprend pas. Je, et, et ça reprend et je crie tellement fort, je crie. Dieu est là Dieu est là Et, compagne, euh... et ma compagne elle elle entre dans la chambre. <rire> elle me regarde, qu'est-ce qui se passe <rire> je, Les yeux tout rouges, wow. je tremble, wow. Jésus est vivant, wow. Jésus m'aime oh Elle me fait, bon, toi, t'es encore un cinglé, elle ferme la porte, je wow. t'aime, mon Dieu, je t'aime, wow. Et je criais, je criais, je criais, ah, je criais, et, et ça sortait tout seul, en fait mmh. Et, et, et, et jusqu'à maintenant... Je le remercie, j'honore sa présence du Saint-Esprit parce que Amen. il m'énonce de sa présence, il m'énonce de, de son amour chaque matin, chaque après-midi, chaque Amen. soir. Quand je vais à l'église, je le ressens, mmh. là je le ressens, mmh. je marche dehors, je n'ai plus honte yes. de parler de lui. Mmh. Au tout début, j'avais un peu honte de dire « voilà, qui il est, mais il est le Seigneur des seigneurs, Amen. le roi des rois Alléluia. et il reviendra Alléluia. Et, et je confesse à chaque personne comme j'ai pu te le dire aussi tout à l'heure je suis arrivé en Hitch je l'ai dit, j'ai confessé à une personne que Jésus est la vie il est le chemin, il est la vérité Amen. il est le fils de Dieu mmh. et, et ça m'a bouleversé Amen. et j'encourage vraiment des personnes à l'heure d'aujourd'hui d'essayer Jésus, mmh. parce que dès qu'on goûte, on, on peut voit plus s'en passer. On voit que c'est la meilleure drogue si je peux dire ça, c'est en fait. mieux que les addictions, que les drogues, que toutes ces ça, choses en fait. Il y a un truc que j'aime bien dire aux personnes quand je vois, c'est vous goûtez un gâteau, il est bon, mais quand vous goûtez un gâteau qui sort du, du, de la meilleure boulangerie, mmh. de la, du tout chaud, vous goûtez, il fait wow, « waouh, mmh. ce gâteau il est trop bon, vous mmh. en voulez plus mmh. ». Va sur ce chemin Amen. et tu verras. Va dans cette boulangerie et tu verras. Wow. Le, le meilleur pain que j'ai pu manger, c'est le pain, c'est Jésus. Amen. Jésus est la meilleure nourriture que j'ai pu Amen. avoir. Il, il me remplit chaque jour et, et c'est incroyable. Et aujourd'hui, bah, du coup, tu es sorti, as sorti de toutes ces choses Je suis sorti, Il m'a sorti de toutes choses. Il m'a dit que. Toutes choses sont pardonnées. Amen. Que je ne regarde plus à ton passé, que toutes choses sont passées, mais maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et je crois en ce qu'il a fait dans ma vie et, et j'en suis très honoré en fait, d'avoir été touché par sa présence. Waouh, waouh, waouh, c'est glorieux. Ah là là là, quel témoignage, c'est tellement formidable. Mmh. Je me dis en fait que... A, en fait, il ne faut vraiment pas avoir honte d'évangéliser. Parce que peu importe la, la manière dont la personne est loin, par exemple, aujourd'hui, tu étais tellement loin et perdu. Mmh. Mmh. Tu étais tellement loin de Dieu, mais regarde aujourd'hui. Tu es là avec le Seigneur. C'est incroyable. incroyable. Et parfois, quand on évangile, on se dit Ouais, mais cette personne, elle est trop loin. Elle fait trop de trucs. Mmh. Elle, son cœur est trop fermé. Mmh. Son cœur est trop dur. Mais Dieu a fait son œuvre petit à petit en toi, en Exactement. fait. Exactement. En fait, il a fait petit à petit. Mmh. Même il est passé au travers de ton Père aussi pour semer des choses en toi. Exactement. Le fait que ton Père ait prié pour toi. Mmh. Peut-être à, à, à l'époque, c'était limite peine perdue parce que oui, tu étais oui, tellement oui, dans ton oui, truc. Étais. Et, et c'est là où même je me rends compte que beaucoup de personnes qui sont en colère, ont des attitudes et des comportements comme ça, ils souffrent beaucoup en fait. Vrai. Et c'est Dieu qui cherche en mmh. réalité. Donc nous en tant que chrétiens, nous devons être là pour être ces missionnaires, c'est cette bouche de Dieu mmh. Pour dire en fait Jésus t'aime Même s'ils nous rejettent, c'est pas grave mmh. Au moins on a semé la parole de Dieu mmh. dans leur cœur mmh. Et le moment viendra Où Dieu va utiliser cette parole Pour réellement les toucher mmh. Dieu va utiliser cette parole pour les changer Pour les convaincre de péché, de justice Et de jugement Le Saint-Esprit va faire cette œuvre en eux en fait vrai. Et sauf que si on n'ouvre pas notre bouche, on ne parle pas ah, il ne va pas avoir de résultat. Mmh, c'est vrai. C'est nous qui avons qui qui été les ambassadeurs de Christ. Exactement. Sur, sur cette terre, en fait. Exactement. Et nous. devons parler euh, ça. de lui à, à la création, comme il l'a dit. Hum. Aller dans toutes les nations il et faire des disciples. Faites des disciples, c'est ça. Et il n'a pas dit faites des chrétiens, il, il n'a pas dit faites des croyants, mais voilà. faites des disciples. Faites des disciples, amen. Et, et c'est vraiment un, une grâce, en fait, d'être, de euh, faire partie de sa famille déjà. Yes. Dieu. faire partie de la famille de Dieu, oui. Et c'est une grâce aussi d'avoir de L'avoir comme Dieu en fait, de, oh. la voir, de le connaître, c'est une grâce de le connaître, de, de pouvoir l'expérimenter chaque jour. Et je crois que ces bontés ne sont pas à leur terme, à leur terme, se renouvellent. J'aime bien aussi ce, ce truc que je pense, je pense chaque matin aussi à. C'est comme un rouleau, tu sais, les papiers cadeaux, il y a, mmh, le, y a mmh. le carton à la fin, mmh. mais moi, je ne vois pas le carton. Et quand ça continue, et, de, tourner, continue de tourner, de tourner. Il continue <rire> yes. à tourner. Et chaque jour, c'est un cadeau qui nous fait. Yes. Et qu'il emballe et qu'il tient mon fils, tiens ma fille. Amen. Et c'est ce que j'encourage beaucoup de personnes à faire, à, à chercher vraiment de tout leur cœur. Et, Amen. et je sais qu'ils qu seront... Et justement, si tu avais ce dernier mot de fin pour tous les jeunes hommes, les jeunes garçons, les jeunes femmes qui, sont, qui ont été dans la même situation que toi, quel conseil pourrais-tu leur donner je leur dirais que, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils ont vécu, peu importe ce qu'on leur a dit, il n'y a qu'une seule personne qui pourra leur emmener à la repentance, il n'y a qu'une seule personne qui leur promet la vie éternelle, il n'y a qu'une seule personne qui, qui les a aimés avant que une autre personne les a aimés, c'est Jésus. Amen. Et Jésus est, est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et si juste ils font juste cette prière de repentance ou même de le chercher, je Dieu va vraiment, se révéler à eux. Je crois vraiment, oui, qu'il va se révéler à eux. Vraiment, je le crois, parce qu'il s'est révélé à moi. Amen. Comme il s'est révélé à, à, à plusieurs personnes dans ce monde, pas qu'à moi. Ce, ce que j'ai vécu, ce n'est pas c'est personnel, certes, mais il il y, a un, il y a un salut qui est personnel pour tout le monde, en fait. Tout le monde peut bénéficier de cette grâce, tout le monde peut ouais, bénéficier de, cette, de ce toucher. Et, et c'est ce que je pense vraiment que, ouais, qu'il y a des jeunes qui, peuvent, qui doivent vraiment se retourner et vers chercher, Dieu et euh, chercher la face de Dieu. Ouais. De toute façon, la Bible est claire. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me révélerai à vous. Amen. En fait, à partir du moment où tu es vraiment sincère avec Dieu, et que tu veux vraiment que Dieu te délivre. tu veux vraiment que mmh. Dieu entre dans ta vie il le fera Amen. Dieu est bon, Dieu est amour Dieu est miséricordieux il, il est là et il ne regarde pas pendant que les autres voient nos fautes ça, ça. lui nous encourage, lui mmh. est là rempli de compassion en nous disant qu'il nous aime qu'à nous supporter à Amen. nous aimer alors que nous, nous sommes injustes envers lui on le méprise, on mmh. l'insulte mais lui continue à être rempli d'amour pour nous ça en fait. C'est que j'ai trouvé aussi incroyable, c'est que malgré tout ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire, tout ce que je moi par exemple, pour mon témoignage, tout ce que j'ai pu dire. Même quoi Ouais. Il m'a toujours aimé. C'est ça. C'est ce qui m'a fait comprendre. que Dieu est amour. Il m'a dit, je suis le seul amour que tu auras, mmh. qui sera toujours fidèle. Peu importe qui tu vas rencontrer dans ta vie, personne ne t'aimera autant que moi je t'aime. Amen. Et c'est ce que j'ai vraiment ressenti, c'est ce que je, je ressens tous les jours. Dès que je me lève, je ne me lève pas pour euh, regarder pour mon Instagram, pour regarder mes followers, pour euh... hmm. ce que beaucoup de jeunes font. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est leur téléphone je... d'abord. Voilà. Leur Dieu est devenu leur téléphone. Dès qu'ils se lèvent, la première chose à laquelle ils pensent, c'est leur téléphone. C'est ça. Moi, je me lève, j'entends mon réveil, je coupe mon réveil. Bonjour Saint-Esprit. Amen. Je vais dans mon lieu secret. Je prie, je prends un temps, qu'il soit 4h du matin, 3h du matin, 5h du matin, peu importe. S'il me demande de prier, je vais. Je prends un temps avec lui. Soit une heure, deux heures, trois heures, peu importe. Même si c'est 20 minutes, je prends un temps avec lui. Je discute. Je l'adore, je le loue. Et mmh. c'est ce, ce qui me remplit aujourd'hui, en fait. Mmh. C'est ce que j'aime beaucoup. Mmh. Amen. C'est vraiment merveilleux. Même combien de fois on l'insulte. Mmh. Combien de fois on a été injuste. Combien de fois on a méprisé, on a insulté Dieu. Mais lui, son amour est inconditionnel. Là où l'amour d'une femme, là où l'amour d'un homme, là où l'amour d'un père ou d'une mère peut s'arrêter, lui, il ne nous réunira jamais, il ne nous rejettera jamais. Mmh. En tout cas, merci beaucoup Jonathan pour vraiment ce témoignage merveilleux. On se rend compte de combien de fois Dieu est bon, combien de fois Dieu est capable de changer des vies. Mmh. Euh, vraiment, son amour est inconditionnel, mmh. même quand nous, on le rejette, même quand nous, on l'insulte. Mmh. Là où l'amour d'un homme, d'une femme, d'un père ou d'une mère peut s'arrêter, lui, il continue à nous aimer, malgré ce que nous faisons. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on puisse maintenant prier hein, pour plaisir. toutes ces personnes qui sont euh, peut-être dans ton cas, qui sont euh, voilà, vraiment euh, qui sont dévastées, qui, qui n'ont plus de repères, qui ne savent mmh. plus quoi faire dans leur vie. Je crois que Dieu est capable et Dieu peut les délivrer aujourd'hui, les sauver. Mmh. Et donc, nous allons maintenant passer un temps dans la prière. nous allons élever la voix et prier. Père éternel, je te prie et je te bénis, merci, Seigneur, pour tous ce ces jeunes fais, personnes, Seigneur, Seigneur même adultes personnes. qui nous regardent, Seigneur. Toi, tu sais, toi Seigneur, Père, tu sais, Seigneur, et... mais eux, eux fait, ne le Père, savent Père, pas, mais toi, tu, tu es capable de changer, changer les vies, Seigneur. Révèle-toi personnellement à eux. Attire-les à toi, Seigneur, afin qu'ils puissent encore davantage te chercher. Seigneur, fais ce travail de leur vie. Délivre des cœurs, Seigneur. Que les yeux, Seigneur, que les yeux s'ouvrent, Seigneur, et te voient et voient la vérité, voient la réalité des choses, Père éternel. Que tout lien, Seigneur, toute chaîne soit brisée brisés au nom puissant de Jésus qui sortent de toute cage maléfique au nom de Jésus. Là où des paroles négatives, là où de la sorcellerie a été faite pour les empêcher, là où de l'occultisme a été fait pour les empêcher de te connaître Seigneur pour les enfoncer encore plus, nous déclarons que ces chaînes sont brisées maintenant. Nous déclarons le sang de Jésus sur eux, nous. nous déclarons maintenant la puissance de Dieu qui descend sur eux. Merci Seigneur parce que tout joug est brisé par ta puissance. Merci parce que tu tu l'es remplis de ton amour, Seigneur. Tu l'es remplis de ta paix et de ta joie. Et quelque chose d'extraordinaire se passe maintenant dans leur cœur. Au oh, nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour et ta bonté qui changent leur vie. Nous avons pris au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et peut-être que tu es là, tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Euh, Laisse-moi te dire que la seule manière d'être sauvé, c'est de recevoir le Seigneur dans ton cœur. Il faut que tu puisses naître de nouveau pour être sauvé, pour être enfant de Dieu et bénéficier de tous les privilèges du royaume de Dieu, du fait d'être enfant de Dieu en réalité. Et aujourd'hui, je veux te donner l'opportunité de pouvoir recevoir euh, Jésus dans ton cœur, que Dieu puisse pardonner tous tes péchés et d'avoir une nouvelle vie, une seconde chance avec Dieu. Euh, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche, euh, le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu oui. seras sauvé. Il suffit de prier à haute voix, cette prière oui. que je vais faire, et de croire de tout ton cœur. Pas seulement avec ta tête, mais de croire de oui. tout ton oui. cœur ce que tu vas dire. Et Dieu va faire ce miracle de la nouvelle naissance. Et Dieu va venir habiter dans ton cœur sous la forme du Saint-Esprit. Alors, est-ce que tu es prêt Tu vas tout simplement fermer les yeux et prier avec oui. moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour ce témoignage. « Aujourd'hui, je me détourne de mon ancienne vie. Je renonce à moi-même pour te suivre. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Délivre-moi et change ma vie. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je deviens ton enfant et je suis libre de tous mes péchés. Je crois que tous mes péchés ont été effacés au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen. Bravo, félicitations. En tout cas, à toi qui as fait cette prière. Vraiment, bienvenue dans le royaume de Dieu. Parle à Dieu avec ton cœur, avec tes propres mots. Tu vas entamer et bâtir une vie chrétienne sur la parole de Dieu. Lis la Bible, parle au Seigneur. Vraiment, cultive ta relation avec Dieu. En tout cas, n'hésite vraiment pas à te confier au Seigneur parce que c'est lui qui a la solution à toutes choses. Dieu t'aime, ne l'oublie pas, tu es Amen. aimé de Dieu et rien n'est impossible à Dieu. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, merci Jonathan, aussi. qui était vraiment riche en émotions, riche en merci. révélations et euh, en toutes ces choses, mais vraiment, Dieu est bon. Amen. Et en tout cas, restez connectés. On se retrouve dans un prochain épisode euh, pour un témoignage qui va vraiment vous bénir dans Partage ton histoire.